à coulisses comment cela fonctionne de nombreuses personnes n'ont jamais utilisé un pied à coulisses c'est pourtant un instrument très utile dans de nombreuses situations et doit être présent dans toutes les boîtes à outils différents modèles de pied à coulisses il faut savoir qu'il existe plusieurs modèles de pied à coulisses le pied à coulisses numérique le pied à coulisses numérique ou digital a l'avantage d'offrir une lecture directe sur écran écran LCD le pied à coulisses à cadran. Le pied à coulisses à cadran est en quelque sorte l'ancêtre de la version digitale. D'une extrême précision, il offre également une lecture directe, mais cette fois-ci sur un cadran à aiguille. Le pied à coulisses à vernier. Les deux modèles vus précédemment ont à mon avis plus leur place dans un atelier que dans un sac ou une caisse à outils, où ils risquent d'être endommagés. Il existe un troisième et dernier type de pied à coulisses, le pied à coulisses à vernier. Outre une bonne précision, il a aussi pour atout de ne pas prendre trop de place et de ne pas être trop sensible au choc. Il trouve donc facilement sa place dans le caisse à outils. Son utilisation est très simple une fois que l'on a compris le fonctionnement. Et c'est ce que nous allons voir dans les prochaines lignes de cet article. Description du pied à coulisses à vernier. Le pied à coulisses à vernis existe en trois différentes précisions de mesure. Au 1 dixième de millimètre, au 1 vingtième de millimètre et au 1 cinquantième de millimètre. Celui que j'ai choisi pour exemple possède une précision de mesure au 1 cinquantième de millimètre. Ce pied à coulisses se compose d'une pièce comprenant la première partie fixe de la pince de prise de mesure. Celle-ci présente sur une face une règle graduée en centimètres et millimètres. Une deuxième pièce appelée « vernier » est la partie coulissante de cet instrument. Elle constitue la partie mobile de la pince de mesure. Le vernier présente une plage graduée de 49 mm de longueur. Celle-ci se divise en 50 parties, valant donc chacune 49 divisé par 50, égale 0,98 mm. Sachant que sur la règle graduée de la première partie du pied à coulisse, chaque graduation a une valeur de 1 mm, chaque écart de graduation entre la règle de la première partie et la plage de la seconde partie vaut 1 mm moins 0,98 mm égale 0,02 mm soit 1 cinquantième de mm. Sur le vernier est fixée également une fine tige d'acier de la longueur de la règle Il s'agit d'une jauge pour mesure de profondeur Le vernier possède une petite molette tête de boulon qui permet en le vissant de bloquer le vernier pour conserver une mesure. Prendre une mesure avec un pied à coulisses à vernier. Cet instrument permet donc trois types de mesures. Mesurer une largeur ou une épaisseur. Prendre une mesure intérieure. Ou bien encore mesurer une profondeur. Mesurer une largeur ou une épaisseur. Mesurons par exemple le diamètre extérieur de ce tuyau de cuir. Je présente le pied à coulisses. Je serre les mâchoires et je visse la molette de blocage. Je peux maintenant retirer le pied à coulisses et effectuer la lecture de la mesure. Pour connaître la mesure, il suffit de regarder avec quelle graduation de la règle, le point 0 de la graduation du vernis coïncide exactement. Dans notre cas, il s'agit de la huitième graduation après le premier centimètre de la règle. Le tuyau a donc un diamètre extérieur de 18 mm. Prendre une mesure intérieure. Pour prendre des mesures intérieures, il faut tenir compte de la largeur des becs de mâchoire de la pince. Chaque bec fait 6 mm de largeur, il faut donc compter 12 mm en plus. J'introduis donc les becs dans le tuyau. J'écarte les mâchoires jusqu'au contact. Je visse la molette pour bloquer le vernier. Je retire le pied à coulisse pour pouvoir lire la mesure. Là encore, le point zéro de la plage du vernier coïncide exactement avec la quatrième graduation du premier centimètre de la règle. La mesure est donc simple, 4 mm plus 12 mm de bec, le diamètre intérieur du tuyau est de 16 mm. Prendre une mesure avec la jauge de profondeur. Grâce à la tige en acier du pied à coulisses, il est possible de mesurer par exemple la profondeur de ce trou dans cette barre de fer. Pour cela, je présente le bout de la règle du pied à coulisse au bord du trou. J'écarte les mâchoires de la pince, faisant ainsi descendre la tige de la jauge de profondeur. Au contact de la jauge au fond du trou, je serre la vis de blocage du vernier. Je peux maintenant retirer le pied à coulisse et effectuer la lecture de la mesure. Le point zéro du vernier. Se trouve entre la troisième et quatrième graduation après le sixième centimètre, ce qui fait donc 63 mm et quelque chose. Je cherche maintenant le chiffre de la graduation du vernier qui coïncide parfaitement avec une graduation de la règle. Il s'agit du chiffre 6. J'ajoute donc 6 dixièmes de millimètre à ma mesure, cela fait 63,6 mm. Mais ce pied à coulisses est précis au 1 cinquantième de millimètre. Pour raffiner encore la mesure, je cherche après le chiffre 6 du vernier la graduation qui coïncide parfaitement avec une graduation de la règle. Il s'agit de la deuxième graduation après le chiffre 6. Cela me donne donc 2 cinquantièmes de millimètre supplémentaires. Donc 0,04 mm, soit 4 centièmes. La mesure exacte est donc de 63 mm plus 6 dixièmes, plus 4 centièmes, c'est-à-dire 63,64 mm. On peut donc effectuer des mesures très précises avec cet instrument. Personnellement, j'ai rarement l'occasion de faire des mesures aussi précises, mais je me sers très souvent du pied à coulisses pour effectuer des mesures lors de mes travaux de plomberie, de mécanique et même de menuiserie. Pour consulter la version écrite et illustrée,